Salut à tous, bienvenue sur FriendJB, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on essaye un nouveau, un nouveau format. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un email avec euh, du coup, un commentaire en vous disant voilà, si vous avez des feedbacks à me faire, des choses que vous aimeriez voir, dites-moi. Il y avait quelqu'un qui avait posé cette question en me disant écoute, Charles, euh, moi, le jeu à neuf, voilà, je, je coach à neuf, j'essaie de donner du football IQ aux joueurs, euh, mais du coup, euh, c'est quand même un peu différent. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus, etc. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite série de vidéos sur le foot à neuf, et dont celle-là est la première. Du coup, je vais, je vais vous dire ce que j'en pense. France et du coup euh, moi ce que je fais dans le football à neuf, bah, comment je vois les choses en tout cas vous verrez que c'est un peu compliqué surtout quand on est en junior et c'est vraiment là dessus qu'on va se concentrer on va vraiment parler du foot à neuf en junior parce que du coup euh, euh, c'est là où il y en a le plus en france donc du coup euh, je ferai peut-être à la fin de cette série de vidéos quelque chose sur le foot à neuf en senior mais là on va parler de ce qui se passe en junior j'envoie tous les lundis un article exclusif j'y parle tactique technique et de philosophie de coaching c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter le lien est dans la description alors abonne toi du coup ce qu'il faut comprendre c'est que déjà les règles elles changent quand vous jouez à neuf. surtout en junior elles changent vraiment beaucoup et les deux gros, grosses règles qui vont impacter le jeu euh, sont le fait que vous êtes obligé de mettre 3 defensive linemen sur la ligne de scrimmage Que ces 3 defensive linemen ne peuvent pas drop back en couverture Et que du coup c'est obligatoire C'est à dire que du coup 3 defensive linemen obligatoires sur la ligne de mêlée, Avec un maximum de 4 personnes alignées sur la ligne de melee okay Pas de blitz non déclaré C'est à dire que du coup vous êtes obligé de lever la main pour annoncer que vous allez blitzer Donc du coup euh, de passer à 3 personnes qui vont rusher le QB à une quatrième Vous êtes forcé de lever la main pour l'annoncer En senior il n'y a pas de modification de règlement Tout ça a un impact sur la structure et c'est sur tout ça dont on va parler Là je vous ai fait un diagramme, c'est un diagramme du coup, qui vous présente une, une formation à 11, hein, du coup, hein, tout simplement. Et du coup vous voyez ici que par exemple je peux jouer cover, enfin euh, des couvertures avec deux safety assez facilement, parce que j'ai toujours 7 joueurs en couverture, euh, et du coup je suis toujours gap sound, là, vous voyez je suis toujours gap sound, ici là, j'arrive toujours, euh, toujours à fermer tous mes gaps, en utilisant euh, l'aspect grand côté, petit côté, mais je vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant, mais euh, grosso modo voilà c'est possible, je peux jouer et euh, en fermant tous les gaps, et euh, du coup euh, parce que j'ai 7 joueurs en couverture. Le problème maintenant c'est que si... Je joue à 9 et que j'ai 3 linemen forcés sur la ligne, je suis obligé de jouer avec 6 joueurs en couverture. Je peux plus jouer avec 7 joueurs en couverture parce que du coup on a enlevé 2 linemen en fait et on a toujours 5 joueurs éligibles, c'est ça notre problème. D'accord On a enlevé 2 linemen en attaque mais il y a toujours 5 joueurs éligibles et nous on nous a forcé à mettre un lineman supplémentaire en défense. Donc on perd ce 7 ème joueur en couverture, ce qui fait qu'en fait maintenant on est limité. Pourquoi on est limité Parce que 6 joueurs en couverture... Ça veut dire que du coup, parce que c'est comme si à 11 on avait un blitz tout le temps. Et ça, ça nous pose problème dans le sens où du coup normalement ce qu'on veut c'est garder l'intégrité de la structure défensive le plus longtemps possible et du coup accepter de perdre un joueur en couverture quand on en a envie. L'exemple du Super Bowl de cette année est très parlant euh, et c'était déjà le cas le, sur le Super Bowl l'année dernière. Euh, du coup, le, par exemple, le seul moyen de battre Kansas City c'est d'avoir un drop 7 minimum, donc de dropper 7 joueurs en coverage pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a Tyreek Hill, Travis Kelsey, et du coup si vous dropez à 7, ça vous donne l'opportunité de pouvoir braquette, ça veut dire que du coup ça vous donne l'opportunité d'avoir deux joueurs en couverture sur un seul joueur, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, cette année au Super Bowl, parce que du coup les Bucks gagnent en jouant euh, 89% de couverture à 2 safety, ce qui leur permet du coup d'avoir cette symétrie et d'avoir ce phénomène de braquette naturel sur euh, quasiment tous les snaps, c'est ce qui leur permet en fait de, de tenir Patrick Mahomes à seulement 9 points cette année. Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait du coup, le dernier truc que vous avez envie de faire, c'est de jouer man-to-man -man contre une équipe qui est meilleure que vous. Le problème c'est qu'en junior, du coup, vous êtes forcé de jouer man-to-man d'une certaine manière, parce que du coup, quand vous êtes 6 dans le coverage, il y a forcément un moment donné où vous devez jouer man-to-man. -man. Ça veut dire quoi concrètement et pourquoi ben, Simplement, si je joue single eye, cover 1 ou cover 3, si je veux jouer les 4 verticales, je suis obligé de jouer man-to-man. C'est-à-dire que du coup, d'une certaine manière, je ne peux pas cover 3 drop zone, euh, donc du coup, je suis obligé de matcher. Donc si je joue cover 3 match, la finalité du jeu, c'est que si j'ai 4 verticales, je suis cover 1. Et si je suis cover 1 sur 4 verticales, ça veut dire que du coup euh, Mike doit jouer le push du running back Donc là c'est le trait jaune que j'ai fait là. Mike doit jouer le push du running back ici Ok, et euh, du coup euh, On est man to man quoi, c'est man to man Cover 1, quoi. classique okay. Et du coup est-ce que vous avez envie de jouer man to man cover 1 Contre une équipe qui est meilleure que vous ah, la, la, la réponse elle est non en fait Enfin elle est, voilà, il voilà, enfin, faut qu'on vive avec ça Et c'est comme ça, et du coup là on est, on est Forcé de le faire à cause de la structure Du jeu en fait, à cause des règles qui sont imposés par la fédération sur le jeu à 9 en junior. Le truc c'est que jouer man-to-man -man cover 1, cover 3, ou du coup cover 3 match, qui est selon moi la meilleure solution pour le jeu à 9, c'est jouer cover 3 match, l'avantage c'est que c'est simple, voilà, c'est simple. Vous installez ça, vous pouvez le jouer tout le temps, n'importe qui contre n'importe... Enfin n'importe qui n'importe quand, très peu d'ajustements, vous avez un playbook du coup qui est facile, entre guillemets. Euh, le problème c'est qu'en fait vous êtes man to man en fait. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Okay. Attends, il y a une autre solution, c'est de jouer une sorte de split coverage. Ça veut dire qu'on va jouer une couverture différente de chaque côté du terrain. Donc là si je trace ma règle comme ça, du coup j'ai une couverture à droite qui sera différente de la couverture à gauche. Euh, ça, ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre de garder un certain phénomène de braquette là où vous en avez besoin. Et si par exemple vous jouez contre une équipe qui push beaucoup... Ben c'est super intéressant, donc le push, je rappelle, c'est ce en... le running back qui sort en tracé d'un côté, euh, parce que du coup, comme vous le voyez, en fait, on a Sam qui peut récupérer le push, on, on a un phénomène de, de plus 1 dans la boîte, entre guillemets, parce que du coup, Sam peut être force player de ce côté-là, jouer Apex, parce que du coup, maintenant, il n'a plus la verticale à jouer, c'est le safety qui l'a joue. et du coup, on peut jouer ici des variantes de cover 2, de cover 4, alors du coup, là, c'est une cover 2, puis vous voyez que le corner prend la verticale, parce que c'est une cover 2, c'est un concept de match, hein, c'est pas la Tampa pas 2, ok, si vous voulez des trucs sur la Tampa 2, j'ai fait un millier de vidéos là-dessus, mais là on parle de cover de match, la règle de cover de match c'est si numéro 2, tout le monde lit numéro 2, si numéro 2 fait inside ou vertical, je suis man to man de 1, si numéro 2 fait un tracé extérieur, je prends 2 et safety prend 1, donc là du coup si je dessine 4 verticales, bah voilà, ce qui se passe c'est qu'en fait du coup tout le monde est man to man sur les verticales, ok, donc du coup toutes les verticales sont couvertes et ça c'est important pour nous. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, ça nous force à jouer cover 0. Et il faut qu'on vive avec ça. Et du coup, là, de l'autre côté, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que c'est une vraie cover 0. Ok, cover 0, c'est-à-dire que j'ai pas de safety pour m'aider. Euh, parce que là, du coup, vous voyez bien que free safety, il est occupé avec la, la verticale de 2 au grand côté. Donc du coup, il est obligé de s'occuper de ça. On a pris le problème dans l'autre sens. Et puis du coup, on est, on est moins euh, vanilla. Quoi. On est plus... Euh, ok, j'ai pris, le, pris le, le taureau par les cornes. Et puis j'ai fait un choix. J'ai fait le choix que côté du running back je vais jouer zone et côté opposé du running back je vais jouer man to man comme ça ça me permet d'enlever les pushes, ça me permet d'être plus sain, ça me permet d'avoir un mec en plus dans la boîte bla. bla, bla et j'accepte d'être cover 0 de l'autre côté, pourquoi pas ça se tiendrait en fait si, si comme moi ça vous tient à cœur de rester sound dans toute situation en fait euh, du coup euh, dans tous les cas nous ce qu'on veut c'est fermer tous les gaps et euh, du coup c'est ce qu'on parvient à faire hein, parce que là vous voyez du coup il y a 4 gaps 4 joueurs 4 gaps 4 joueurs sauf que du coup là on met un peu plus de pression sur le mic quand on joue euh, cover 1 de toute façon, quand on joue man to man, on met plus de pression à tout le monde. Là, en fait, en jouant ça, on a retiré un peu de pression. Euh, L'avantage, donc, du coup, de jouer cover, euh, cover split coverage, comme ça, c'est qu'on va être euh, fort contre les RPO. RPO qui est du coup vraiment quelque chose de très très fort en junior à 9 à cause de ça. Voilà, genre, euh, je comprends pas pourquoi on abuse pas de la RPO en junior. Donc là, on va être très fort contre la RPO, on va être très fort contre les pushs, qui sont deux choses du coup extrêmement positives. Par contre le problème c'est qu'on va avoir énormément d'ajustements. Du coup qu'est-ce qu'on fait sur la tripe Qu'est-ce qu'on fait sur euh, deux par un Qu'est-ce qu'on fait Et bam bam bam bam bam. Et en fait ça c'est très compliqué. Enfin les formations qui posent problème. Bon j'ai mis les mais c'est pour vous donner une idée. Hein. C'est toutes les formations en fait où va y avoir un running back supplémentaire. Donc deux running back. Parce que du coup le problème c'est que. Euh, ce running back supplémentaire, s'il n'est pas aligné, si c'est n'est pas un tight end, c'est un gap amovible. Et ça, ça nous pose problème. Du coup, voilà l'exemple de la flexbone. La flexbone, c'est un vrai problème pour nous. Donc, euh, flexbone, si, si vous ne connaissez pas, l'idée, c'est d'avoir deux wing back. Et en fait, ces deux wing back sont vos porteurs principaux. Et le fullback est derrière. Donc là, vous voyez ici, ça, c'est le fullback. Et là, du coup, on a nos deux wings qui sont Y et H dans, dans, dans mon dessin. Du coup, en fait, le problème, c'est quoi C'est que vous ne pouvez pas jouer single gap. Si vous jouez single gap, en fait, vous êtes toujours faux. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que là, Mike va descendre single gap ici, Will va descendre single gap là, mais en fait, du coup, il y a personne. C'est-à-dire que là, Will, il va descendre pour rien, et puis qui va jouer le gap qui est là Donc en fait, vous pouvez pas jouer single gap à partir du moment où il y a deux bacs. Donc du coup, en fait, ça va vous forcer à jouer au flow. Et du coup, c'est encore quelque chose que les règles vous forcent à faire. C'est-à-dire que du coup, vous avez... si vous voulez être sound, vous avez pas le choix. On pourrait se dire aussi, bah... C'est pas mon problème. Et puis tant pis, je suis pas sound sur la flex bone. Mais quand vous jouez une équipe qui est basée là-dessus, ce qui était mon cas quand je coachais les juniors à Besançon l'année dernière, on a pris une rouste en fait. Hein. Enfin, on n'est pas passé loin de la défaite à cause de ça, parce que du coup, on galérait vraiment à... avec ce gap supplémentaire. Du coup, c'est un vrai souci. Et du coup, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui vient de la structure en fait des règles et pas, et pas du coup du jeu. Donc euh, c'est compliqué. Voilà, mon sens. L'avantage de jouer au flow par contre, c'est que du coup, votre règle elle est simple hein. c'est two back, two gap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux running back, vos joueurs ils sont au flow. Donc euh, hard flow euh, le, le fullback descend très vite vers moi c'est hard flow c'est ce qui est dessiné là fast flow le fullback sort très vite à l'extérieur counter flow euh, du coup il y, y a un mouvement de counter euh. ensuite l'autre possibilité et puis je vais terminer cette vidéo là dessus c'est de jouer euh, ce qu'on appelle kick coverage kick coverage c'est un principe où vous jouez avec deux safety et en fait vous insérez un safety du côté où va le fullback euh, de manière en fait à ce que le joueur qui doit jouer le gap supplémentaire du bon côté donc là basiquement notre clé de lecture c'est le fullback c'est pour ça que ça s'appelle kick coverage et là en fait vu que le fullback va à gauche c'est le safety qui est à gauche qui va s'insérer là vous voyez ici et en fait du coup je gap ça ou où Will qui était là j'ai pas besoin de lui là et je veux pas le faire jouer au flow parce que ce que je veux c'est rester single gap dans ce cas de figure donc en fait du coup j'ai rajouté un autre safety et là j'ai un safety qui va dropper dans le poste, si fullback avait été de l'autre côté en fait, si fullback avait été là-bas bah, on aurait fait l'inverse, ok Kick coverage c'est intéressant parce que c'est vraiment un, un heavy personnel beater euh, quand vous vous avez pas de gros mec en fait, parce que du coup ce qui est bien c'est que votre safety va descendre avec de la vitesse dans le gap ou ce qui va faire, ce qui va compenser le fait que ça soit un joueur léger, donc si par exemple vous avez pas les moyens physiques d'être un 3-3 en junior, donc euh, 3 D-line, 3 linebacker, 3 DB, et que vous êtes obligé par exemple d'être un, un 3-1-5, euh, ce qui était mon cas en junior aussi, pas assez de linebacker. Du coup, c'est intéressant pour vous. Voilà, donc ça, c'est une solution qui nous permet de rester single gap et qui nous permet du coup d'avoir les mêmes règles de run fit d'une formation offensive à l'autre. Euh, parce que du coup, le run fit, c'est ça le problème. C'est que du coup, euh, si le run fit change d'une formation offensive à l'autre, c'est compliqué pour les mecs. D'accord Donc, jouer au flow, comme je vous ai montré précédemment, c'est compliqué si vous n'êtes pas basé là-dessus. Et de toute façon, vous allez être obligé de jouer single gap parce que s'il y a qu'un running back dans le backfield, vous êtes obligé de jouer single gap. Donc, du coup, votre run fit change. Voilà du coup pour cette première vidéo, si elle vous plaît et puis si elle a du succès je ferai les autres, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à faire des remarques, à me dire si vous êtes d'accord ou pas, euh, ouvrir le débat, euh, rejoins moi sur le serveur FrenchDB, euh, Discord FrenchDB si tu veux poser des questions directement dedans, ce sera avec plaisir que je répondrai, j'ai un peu de temps en ce moment, voilà j'espère que cette, euh, cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à bientôt, ciao